Bonjour, c'est Madame Irma Aujourd'hui, je vous présente les balances du 24 septembre au 23 octobre. Signe d'air, la balance est ordonnée, sensible, courtois, discret. Ils aiment à la passion le beau, le vrai et le bien. La balance est de nature calme, jamais violent. C'est un confident qui sait écouter et comprendre les autres. Amis des fleurs et des jardins, la balance préfère le travail en équipe. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir